Bonjour à tous, aujourd'hui je voudrais vous montrer comment paramétrer correctement l'audio et la vidéo sous Foundry VTT. On regarde ça tout de suite. Alors tout d'abord, il faut aller dans la configuration des paramètres, module, et il faut installer ce petit module qui s'appelle Jitsi Web RTT Client, qui va nous permettre d'utiliser l'audio et la vidéo. Ensuite, il faut avoir des certificats SSL. Pour, pour cela, je vais sur, sur un des sites que je, je noterai dans les commentaires. Euh, il suffit de rentrer son nom de machine et faire générer. Il va vous générer deux fichiers. Un fichier .key qui est la clé du certificat et un fichier .surf qui est le certificat en lui-même. Je les enregistre dans un dossier que un dossier foundry et on va en avoir besoin tout à l'heure pour un autre paramétrage dans euh, l'onglet configuration système donc vous voyez je les ai copiés directement euh, dans mon dossier euh, foundry config Alors, vous pouvez les mettre où vous voulez hein. ça n'a aucune importance je les mets ici, moi je sais où ils sont je sais à quoi ils servent Enfin, donc, la configuration et paramètres. Il faut aller, du coup, dans Configuration, et tout en bas, où il y a écrit Certificat SSL, ben, il suffit de recopier le chemin en dur où se trouve, où vous avez enregistré, à un instant votre certificat et votre, et votre clé. Donc, je vous montre, normalement, je les ai mis dans le même dossier qu'avant. Voilà. Donc, j'ai juste recopié le chemin où j'ai copié mes, mes deux fichiers. Mon point surf et mon point kiki. Voilà. Rien, rien de difficile. Vous sauvegardez votre configuration. Vous redémarrez. Et on va passer euh, vraiment dans la configuration euh, côté MJ. Donc je, je me connecte. Voilà. Donc là, euh, pareil. Et tout d'abord, il faut faire un peu de paramétrage, donc on va dans la configuration des options. Donc, configuration générale, on va aller euh, travailler dans l'onglet ouvrir la configuration les droits des joueurs. Donc, là il faut bien penser à cocher autoriser la diffusion audio et autoriser la, la diffusion, excusez-moi, vidéo. Donc, euh, vous pouvez le, le cocher pour qui. Pour, le profil de joueur que vous souhaitez. Donc moi, je, par défaut, je l'ai sauvegardé pour tout le monde. Et ensuite, on va pouvoir attaquer vraiment la configuration audio et vidéo du client. Alors, là, ça c'est pour le MJ et pour le, le joueur. C'est pareil. Il y a un petit onglet paramètres qui est apparu ici. On clique dessus. Et donc, là, plusieurs petites icônes. Donc, icône générale. Donc là, vous pouvez choisir à désactiver carrément votre audio vidéo client le mettre juste l'audio, juste la vidéo ou audio et vidéo activé. Donc moi je vais partir sur cette option ensuite vous pouvez choisir le mode de capture de la voix. Donc euh, comme d'habitude c'est connu la transition continue activation vocale et, et le push to talk on peut définir bien sûr une lettre j'avais mis W euh, on peut on pourra modifier Alors, on peut mettre voilà on va aller A je Sauvegarde et ensuite on va aller dans périphérique. Périphérique, c'est là que vous allez pouvoir identifier vos propres périphériques vidéo. Donc, vous pouvez choisir votre caméra. Donc, moi je vais prendre l'HD voilà, 3000. Périphérique de capture, pareil. Hein, là, vous pouvez choisir votre casque, micro casque, euh, tout ce que vous souhaitez. Et pareil pour euh, la sortie. Voilà. Je sauvegarde. Et voilà. Il ne me reste plus qu'à aller retourner sur mon petit icône. Activer le son. Je peux activer la vidéo qui se trouve tout à gauche. Et voilà. Donc, ça fonctionne pas mal. Je peux déplacer l'image comme je le souhaite. C'est une petite finette. L'agrandir. La mettre où je veux. Coucou. Et c'est vraiment super sympathique. Donc ce qui permet d'avoir en un seul logiciel, c'est la vidéo des joueurs et le son. Donc dans paramètres, et je peux couper bien sûr euh, ma vidéo si je ne veux pas montrer ma tête. Je suis en train de me gratter le nez et je peux couper la vidéo. Couper le son, c'est pareil. Ou couper, voilà, je, on peut parler fort et on ne m'entend pas. Voilà, les petites... Euh, assez simples en fait à mettre en place. On va regarder ça avec un, un collègue, voir comment ça fonctionne. Voilà, me voilà avec ses smir. Donc j'ai coupé le son. On a pas mal de quand même avant d'arriver de, de, à, ce, à cela. Voilà, donc on peut agrandir les fenêtres, les, les rendre très petites. Et les disposer où on le veut sur sa fenêtre de, de jeu. Je peux couper le, couper le son euh, de, de mes partenaires, ou même moduler le, le volume de son de mes, de mes partenaires. Voilà pour la petite explication. J'espère que ce tuto vous a plu, et que, que vous allez pouvoir utiliser facilement cette, ce petit module qui est natif dans au Foundry VTT.